Bonjour, monsieur tu es là s'il te plaît bonjour jeune homme monsieur tu es là s'il te plaît aurais-tu un message pour ta sœur merci Bien. Bien. Bien. ce que tu vas bien, bien. Est-ce que tu vas bien, bien. Est-ce que tu vas bien, bien. Que Tu es bien? Bien. en paix dans la lumière Tu es en paix dans la lumière Tu es en paix dans la lumière Merci si tu m'as répondu. Au revoir.